mesdames et messieurs approchez. ce soir grande représentation du cirque de pékin je crois tu siffles je siffle, mais qu'est ce que je sais pas siffler moi. eh bien fais comme moi écoute oui oh bah, on va c'est joli ça recommence un peu comment comment tu fais ça <rire>